Bonjour à tous, c'est Lingen, auteur du guide du blogueur. Si vous voulez créer un business avec votre blog, c'est le livre qu'il vous faut. Dans cette vidéo, on va voir comment installer un certificat SSL si vous êtes hébergé chez Yonos. Donc, je vais vous montrer concrètement comment faire. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, j'ai un de mes blogs, un de mes anciens blogs que j'utilise plus trop, euh, qui n'est pas sécurisé. Okay Il n'y a pas le certificat SSL. Donc, en fonction de, du forfait que vous avez, de, du pack que vous avez, on ne va pas avoir exactement la même interface euh, que moi ici. Euh, mais basiquement, vous allez sur Domaine et SSL. Et là, vous avez sur le côté droit euh, le nombre de certificats SSL restants. Okay Donc, normalement, dans tous les packs que vous avez pris, il y a un certificat SSL. Donc là, je vois qu'il y en a un qui est libre. Du coup, je clique ici. Je choisis la version gratuite que j'active maintenant. Et là, il va me demander sur quel site je veux l'installer. Donc, je prends espritvive.com. Ok. Je vérifie tout bien. Je clique là. Et il ne faut pas se tromper. Faut pas... Bon, quoi, si vous avez plusieurs noms de domaine il ne faut pas se tromper parce que euh, vous ne pouvez pas euh, annuler et euh, changer comme ça de certificat. Ça se transfère pas vraiment. Donc, voilà, opération réalisée. Et c'est tout du côté de Yonos. Mais il reste une dernière étape, c'est d'installer un plugin. Et je vous montre comment faire après dans la prochaine vidéo. Donc, je vous invite à cliquer en dessous dans la description.